Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gluten. Cette vidéo est doublement spéciale, tout d'abord, vous découvrez ma voix. De plus, aujourd'hui, ce n'est pas une recette que je vous dévoile, mais notre secret de fabrique, comment faire ses propres farines à la maison en moins d'une minute. Mais avant ça, petite précision, les doses de graines que je donne dans la vidéo sont les quantités maximales pour garantir une bonne mouture à la vitesse et au temps que je donne. Pour les bocaux, nous avons une préférence pour le verre, recyclable, transparent et complètement hermétique. Et pour retrouver votre farine préférée, jetez un œil dans la description, vous y trouverez les repères chronologiques. Pour réaliser vos farines et vos poudres, il vous faudra des amandes émondées ou pas, des noisettes que vous pouvez prendre grillées, des grains de café. Nous les transformerons en poudre, du riz basmati, blanc ou semi-complet, des graines de sarrasin, des graines de quinoa, des pois chiches secs, des graines de millet, des lentilles brunes ou vertes. Nous les transformerons en farine. Vous aurez aussi besoin de bocaux de tailles diverses, propres, lavés et secs. Commençons par libérer le plan de travail, et sortez votre mixeur le plus puissant. Nous allons commencer avec les amandes. Versez-les dans votre robot et paramétrez celui-ci 10 secondes vitesse 7. Ce qui correspond pour un autre robot à une vitesse moyenne plus. Puisque le Thermomix que nous utilisons a 10 vitesses. La poudre est aussi fine que celle que vous pourriez acheter. Avec cette magnifique poudre d'amandes, vous pourrez cuisiner le namandier. Je vous mets le lien juste en haut de l'écran. La seule différence qui existe entre la poudre d'amande que j'ai faite et celle que j'ai achetée est la couleur car leurs amandes étaient émondées, mais pas les miennes. Utilisez les mêmes paramètres de mixage pour faire de la poudre de noisettes. On met 200 g de noisettes dans le bol, on ferme le bol et on paramètre. 10 secondes vitesse 7. La même chose avec votre mixeur ou votre robot. Vous mettez une vitesse moyenne plus. Si vous souhaitez réaliser moins de poudre d'amande ou de poudre de noisette, 100 g, paramétrez 3 à 5 secondes, vitesse 6. Avec cette poudre de noisette, vous pourrez réaliser nos magnifiques financiers. Je vous mets le lien en haut à droite. Nous avons plusieurs tailles de bocal à la maison et ça nous a bien été utile puisque vous voyez, je n'avais pas assez de place pour remplir le premier bocal. J'ai donc transféré la poudre dans un bocal un peu plus grand, que nous avons gardé après avoir fini le bocal de compote. Vous savez maintenant faire votre propre poudre d'amande et votre propre poudre de noisette. Veillez faire attention à stocker vos poudres dans un endroit sec, propre, mais surtout à l'abri de la lumière pour que les poudres gardent leur propriété, tout comme les farines d'ailleurs. Vous pouvez utiliser vos poudres tout de suite ou les garder pendant 6 mois. Surtout, n'oubliez pas d'étiqueter vos peaux pour toujours savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Utilisez des étiquettes autocollantes que vous complétez à la main ou un bout de papier que vous collez avec du ruban adhésif. N'hésitez pas à ajouter la date pour encore plus de précision. Régalez-vous avec toutes ces poudres Réalisons maintenant du café moulu. Pour cela, il suffit de prendre des grains et de les mettre dans votre mixeur. Ici, nous ne moulons qu'une dizaine de grammes mais n'hésitez pas à faire 100 à 250 grammes d'un seul coup. Pour 100 à 250 g, il faudra moudre une minute vitesse 9, c'est-à-dire presque la vitesse maximale de notre thermomix. Ne faites pas d'un coup une minute, mais allez-y progressivement, 10 secondes par 10 secondes, ainsi vous obtiendrez la mouture idéale pour votre café. Pour verser vos poudres ou même vos farines dans vos pots, n'hésitez pas à utiliser un entonnoir, ça vous facilitera la tâche. Passons maintenant aux farines, la partie que vous attendez sûrement tous. Pour réaliser la farine de pois chiches, c'est super simple. Il vous faut des pois chiches et un mixeur, comme pour les étapes précédentes. Il vous suffit de mettre 250 g de pois chiches dans votre mixeur et de le lancer pleine puissance pendant 1 minute, 60 secondes. Rapide et efficace, vous pouvez maintenant faire votre banana bread. Vous trouverez le lien de la recette en haut à droite. La farine de pois chiches a la particularité d'avoir un goût et une odeur très prononcée quand elle est fraîche. Je vous conseille donc d'attendre quelques jours avant de la consommer. Avec cette farine, vous pouvez réaliser vos cakes, gâteaux, mais aussi votre pâte à pizza ou bien vos pains. Cette farine apportera du moelleux à vos préparations, en plus d'avoir un indice glycémique bas. Je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais bien sûr, entre chaque farine poudre, il faut bien laver et sécher le bol. ou vous obtiendrez une poudre humide qui ne pourra pas être conservée. Continuons avec les grains de millet. Pour 250 g de farine, versez 250 g de grains de millet dans votre robot ou votre mixeur et lancez celui-ci 60 secondes à pleine puissance. Vitesse 10 La farine de millet a la particularité d'avoir un petit goût de noisette. On l'utilise le plus souvent pour faire des sablés, mais aussi très souvent pour faire du pain. La farine de millet se rapproche très fortement de la farine de blé. Pour une meilleure conservation, gardez-la au réfrigérateur après l'avoir faite. Sa saveur s'accorde très bien avec celle de la farine de souchet. Vous pouvez aussi réaliser de la farine de lentille brune ou verte. Mettez 100 g dans votre mixeur, 50 secondes, vitesse 10, ou 200 g pendant 60 secondes, vitesse 10. Vous pouvez aussi réaliser votre propre farine de sarrasin avec des graines de sarrasin grillées, autrement dit cacha, ou du sarrasin que vous achetez en vrac ou en sachet. Pour réaliser 250 g de farine de sarrasin, mettre 250 g de graines de sarrasin dans le mixeur, 60 secondes, vitesse 10, pleine puissance pour les autres mixeurs. Comme vous le voyez, grâce à ma spatule, je gratte toute la farine après avoir mixé afin de récupérer un maximum de farine. Si vous faites plusieurs fois la même farine à la suite, ne grattez qu'à la fin, une bonne fois pour récupérer toute la farine collée sur les parois du bol. Pour utiliser cette farine de sarrasin, je vous conseille notre recette de crêpes moelleuse sans gluten et sans lactose. Je vous mets le lien en haut à droite. Passons maintenant à la farine de quinoa. Elle se réalise de la même façon que la farine de sarrasin. Nous mettons donc 250 g de graines dans notre bol ou notre mixeur. Et nous lançons le mixeur, 60 secondes, à la vitesse 10, pleine puissance. Je vous propose deux recettes pour pouvoir cuisiner avec cette farine de quinoa. Nous avons d'un côté les moelleux au chocolat, dont je vous mets maintenant le lien en haut. Mais aussi la recette de pancakes, un merveilleux goût de noisette. Utilise cette farine dans des cookies, dans la pâte à crêpes, mais aussi pour des pains un peu typés, comme le pain de campagne. N'oubliez pas de marquer sur chaque pot ce qu'il contient. La dernière farine que je vous propose de préparer est la farine de riz. Pour obtenir une farine légère et aérée, je vous conseille de ne pas mixer plus de 100 g de riz par 100 g de riz. De plus, pour éviter que des morceaux de grain de riz ne s'échappent du bol, je vous conseille de mettre du film étirable entre le bol et le couvercle du thermomix. Vous pouvez ensuite lancer le mixage. 1 minute 30, vitesse 10, vitesse maximale, pour 100 g de riz maximum. Je suis d'accord, 100 g de riz, c'est peu, mais c'est la garantie d'avoir une farine comme celle que l'on achète. 100 morceaux de riz, sans grains. Notre riz préféré, c'est le riz complet mais lors de cette vidéo, nous avons utilisé du riz blanc. Pendant le mixage, préparez un entonnoir, un tamis ou une passoire fine. Attendez quelques instants avant de retirer le couvercle, afin que la farine retombe dans le bol. Après avoir attendu quelques instants, c'est parti Vous pouvez prendre la farine et la passer dans le tamis, puis la verser directement dans votre bocal ou dans un saladier, avant de le reverser dans votre contenant de conservation. Cette étape de tamissage est peut-être un peu longue, mais elle vous garantit une farine fine. De plus, pendant ce temps-là, votre robot refroidit. En effet, si vous faites plusieurs fois la même farine à la suite, comme là, 100 g de farine de riz après 100 g de farine de riz, votre appareil risque de surchauffer. Le thermomix que nous utilisons est puissant, mais il peut surchauffer au bout de quelques minutes d'utilisation à pleine puissance. L'indicateur de température vous l'indiquera. Attendez quelques minutes avant de continuer à l'utiliser. Récupérez les grains de riz qui n'ont pas été mixés lors de la première fois, remettez-les dans le mixeur et continuez à mixer vos grains de riz jusqu'à obtenir la quantité de farine désirée. Pour vous montrer la différence entre la farine que je mixe et celle achetée dans le commerce, je vous propose de voir la différence. J'ai donc posé dans mon pot de la farine de riz en sachet et de la farine de riz achetée. Elles ont exactement la même texture. Nous utilisons la farine de riz dans de nombreuses recettes. Je vous propose celle-ci, l'une des préférées de Glutenon, les madeleines sans gluten. Grâce à toutes ces farines, vous pouvez réaliser vous-même vos mixes de farine au plus près de vos goûts et vos besoins, les alliant avec les fécules de vos choix. N'hésitez pas à nous suivre et à laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite sur la chaîne de Glutenon et sur son site web www.glutenon.fr